Neuf non corruption. Et puis, ambassade les États-Unis dans le pays d'Haïti, Eric Stromaye, salue courage, peuple haïtien. Parce que, M. Samuel Madiste, ne joue pas ses qui tape bou l'os corrupte, ap fait formation contre la corruption. À <laughs> la pey, de cause, papa. Frères et sœurs bien-aimés, l'oreille refuse gronder. Opération Tornade France LBA semble manquer 20 dans la République. Dans l'idée pour jouer une plus ventilateur pour voter vite l'homme, directeur police la police rencontre ensemble avec l'ambassade de France la, qui en Haïti, Fabrice Mores. On va le dire, qui ça qui te dit dans la rencontre? Gentil proverbe créole l'a dit. Cabri qui est en pile mouri mourir dans poteau moi Jean Charles fait manifestation malheureusement il pas fait recette depuis ses petites des tout débarqué dans divers bureaux d'immigration, peu pas ici. Ce passeport, yon a pas marché de l'idée encore. Mais ça passe, semble petit, yon transformé en petit petit. Ou pral vidéo. Dans no le Canada, gros fils y a de fait, chef gang vite l'homme, encore une l'autre fois frappé. Sek nèg, perdi la vie, yo, sans compter l'autre qui blessé. Frère et sœurs so bien-aimés, nous le permettre quelques images. Yon week-end, un yon week-end, et depuis week-end, c'est plaisir gagner Oh, nous connaissons pas trop longtemps c'est pour à Saint-Valentin. Frère et bien aimé, moins avons eu porte de paix qui a causé avec nous. Nous surprise pour Saint-Valentin depuis... Lé sa m'ba kache ou, se li m'a ple de li message, monsieur. M'ba kone, si se pran l'bram, si se damou m'damou, même pral l'pemet ou en surprise la. Et puis, ou a dit m'na ki sa m'bran, parce que m'ba kakompran m'en, depi l'el fin fèm surprise sa. M'wen évite ou gale chèz ou chita konfotableman, fou ko zomi, en foppa ou rentre la kaye ou se yon plezir. Tout tripota y sa yon nan, bon ti sans sa retire.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 Chance présentée ou yon ti compte nan jou passe yo. Et compte sa qui c'était? Zeb souwaj glaci. Merci à chaque fanatique qui te commente. Réponse là c'est devant vous. En parti krak pour nouveau compte nous genye. Zo souviens. Zo souviens, pa hésite, quitte éléments de réponse pa ou la nan commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile rassemble, rassemble, fouko zomi et fou pas rentrer la caillou pour yon lot édition spéciale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Haïti corruption, les États-Unis d'Amérique, et courage nous, oh my god. <laughs> nous la foi nan la corruption, on peut son bagay extraordinaire. Et m'a demandé, est-ce que l'autre pays capable rive nan niveau que nous arrivons là? Waouh! Waouh! Eh bien, Faisait bien dans le jour passé, yo. Gagné rapport Transparency International pour l'année 2021, placé Haïti en 171e pays qui pique corrompu. Bon, pour plus de détails sur le dossier, ça, avant même nous rentrer côté les États-Unis, félicitez-nous pour la corruption. entendez entendait un reportage ensemble avec Marshall. Jean-Président Jovenel te dit qu'il cinq 5 bagages qui empêchent le pays d'Haïti marcher. Corruption, corruption, corruption, corruption, corruption. Les fait corruption dans le pays d'Haïti, c'est tête chargée. Commencez depuis dans, dans l'État, il y a 5 citoyens dans l'arrière. Corruption, c'est un fléau qui a gagné tout partout dans le pays. Tout le monde la donne. Sorti dans le l'État, arrivé sous nan parlement même c'est pas parler. Parlement a voler de coup, matériel l'état, a dépensé gros l'argent pour café aglo, et à l'eau et nous pas oublier comme poisson et la trier. La justice mm -hmm. là même c'est côté qui est plus corruption. Juge, avocat, greffier, mini justice, tout dans fait couchées et c'est pas jeudi. Est-ce qu'on est dans qu la justice pays ici te fait tête président Jovenel Moïcho pour te faire nommer plus passer 50 juges volants et scammateurs de longue supérieure? Reté, si c'est moi qu'a pas qu'aime et pas vrai jojo. On veut dire pour qu'on a qui ne savent pas ça, qui est dans le jour il y a 50 juges, plus que 50 juges qui ne savent pas ça. Mais moi, tant l'islam, Après ça, c'est la radio, publié. je L'élo du corruption dans le pays ici, c'est pas petit peu pitié, non? Même le secteur privé a remporté la maillol dans la corruption en tout. Quelques entreprises privées, l'État qui fait affaires à vous, pour avoir des entreprises à faire si facturation dans l'État. Fait l'État paye plus pour service avec BIA Vannie. Yon qu'être de contrat Bon tête en bas qui a pris tout de l'État plus, Si tout dans ce qui a fait Energie. Et à parler de corruption. Dans le rapport de Transparency International Météo en 2021, Haïti classé 171e position parmi 180 pays qui sont plus corrompus sous la terre. Haïti fait bac, non, bouche m'échapper. Haïti fait progrès pour voler, parce que l'année 2021, il était en place 168. Ça t'a vu dire, il trois places. Et n'a wow. précisé, non moins se 1 un an. Est-ce que vous mm -hmm. capable imaginer qui était été gagote qui fait sous gouvernement Ariel Henry? Et selon le même rapport à Haïti, pays sans autre pas classe pour les il y a elle. Corée du Nord et Guinée équatoriale, qui sont dans ce qu'il de la nette après le Yogan-Yogan. En jouet, comme ça, Haïti classé comme pays qui n'ont corrompu dans les Caraïbes là. Ou pas besoin de saisir les gagote qui, qui fait dans l'argent de l'État, depuis le président de la passé pour un cobre sur le 12 janvier 2010, 2017, l'agence de Yeracha, sur René Preval et bel -Riv. et pour l'an dernier, les gens qui ont pile résolution qui l'État et qui ont des Et jusqu'à jour devant l'État. Et jusqu'à ce Voler l'État. L'un pays qui a mauvaise note dans le classement rapport, la Transparency International, ça a un gros impact sur l'économie à son pays. Surtout, si, si son petit pays pauvre, ou qui a une grosse difficulté pour jouer l'argent prêté dans l'autre pays. Investisseurs qui a investi gros l'argent pour faire business, capable d'investir investir dans pays où là. Et n'a toujours toujours un système économique et justice qui faiblit tout. En tout cas, nous connaissons ici, ce n'est si, pas ça qui va le faire ou changer. Parce que si nous c'est dormi pauvre pauvres, les riches sous l'État. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après rapport là, pays les États-Unis, eh bien, saluer courage des Français qui contre corruption dans le pays d'Haïti. Qui des Français, s'il vous plaît Ou au courant <rire> Moi, je ne sais pas. Bon. Guénier chargé d'affaires les États-Unis en Haïti, Eric Stromaye, qui salue travail organisation droit Munio en matière de contre la corruption dans le pays d'Haïti. Diplomate, là, tu participé dans un atelier formation de deux jours. Fondation, J'éclairé dans l'hôtel El Rancho, Papa ici. Bon. El Rancho, fondation, j'éclairais. Où est Mario Gilles, Et pour où est Samuel Madistan? Ah, oui formation contre la corruption <laughs> mais ça pas empêché M. Samuel Madiste avocat boulos. charité ça chez me avec la jan lona à la traque dans pays ici là la. <laughs> charger l'affaire à rencontre ça lutte contre corruption dans pays d'Haïti c'est une priorité pour les États-Unis d'Amérique you understand me nous fier pour nous associer nous, avec la société civile pour nous soutenir le travail et applaudir le travail défenseur défense contre la corruption. Nous, nous, nous fait chaque jour dans ce pays. <laughs> Alors, la vous nous avons eu de la vie. Nous avons eu de question est-ce que l'ambassadeur c'est que nous avons <laughs> dit qu'on On se connaît. <t 'en> non, tellement j'aime pays ça peuple pas ici, son des extraordinaire. <t 'en> des fois, l'ambassade a gardé une série de neckables dirigeants. Combien on se volés Et puis il dit, nous courage courageux, continuons le travail. Lutter contre corruption pendant que défendre avons Et c'est quoi l'histoire, frères et sœurs Non, aidez-moi comprendre que je suis confuse dans la corruption. Attends, pour de lutter contre la corruption, je il y a plus de corruption chaque jour. Ça montre que même mon gens qui contre la corruption se défendent, c'est corrompu. Pas de la simple Mesdames, mademoiselles et messieurs, il faut que je vous dise tout. L'encontre de ça, c'est déroulé sous thème. Lutter contre la corruption. Ensemble. Lutter contre la corruption. lité contre corruption il y engagement citoyen atelier ça te possible grâce ensemble avec soutien ambassade les états-unis en haïti et non seulement ça tout président FJKLA, M. Samuel Madiste et frère ça bien aimé faut me formation ça met et Zer te participé, il es intervenu sous impact corruption, sous développement socio-économique paysan, et posé diverses questions. Comment nous sommes capables stopper l'hémorragie Est-ce qu'on comprend ce qui est passé Chef cabinet mini-justice là, et Paul Evon, Paul te Villa, là et monsieur Sila, fait que ce soit publié un livre sous corruption, papa ici. Joui. Non, moi, mais pays, non, moi, mais pays. a un cas fou river, les gens qui n'en font corruption, ils sorti sortis libres sous la corruption. Et non seulement ça, tout. Se bon, se se hmm. se se les gens qui disent la défense, la politique contre la corruption, c'est défendre ces corrupteurs. C'est quoi l'histoire de ce pays Donc, frère, c'est ce bien-aimé. Les États-Unis saluent et courage nous. Et non seulement ça, tout, l'idée nous, continuer travail pour que nous capables ensemble avec corruption dans le pays. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, li important pour connaître tout, même dans la Bible, les gens fait corruption, les gens pas capable même fini belle. Les familles pas capable fini belle. Nous sommes capables rappeler nous l'histoire et li ensemble avec des petits clients offri ensemble avec Finé. Prophète Elit a gagné des petits garçons frères et sœurs. So. Des petits garçons ça n'a pas oublié Les sacrificateurs les gens qui viennent offrir sacrifice. Serviteur sacrificateurs, les ils yo toujours ensemble avec un gros fouet trois pointes. Et puis yon pique. dans mamite là ou bien dans chaudie a si tu es venu sortir ensemble avec là, c'est pour sacrificater. Et bien, si monsieur est lié même, il n'y a pas de respect pour bon Dieu, il n'y a pas de respect pour temple. Mais si on y il change les dons. Et à l'époque, Philistène a frappé Israël en pile. Qu'on y a là, ça qui pral pas, c'est frère et soeur bien-aimé. Si monsieur est désordre. Si messieurs apprend femme, rentrer dans le temple, coucher femme, garder nous créer dans le vieux temple, et puis gonjou, et lui qui te commence à rentrer dans l'âge, pendant le chita, et pas et si Samuel lui-même l'a levé dans le temple, et lui commence à rentrer dans l'âge, lui parle. Gon monsieur qui vient d'un Monsieur ça, c'est bon Dieu même qui voit côté. Il dit, à cause de sa petite ouye, a dans temple. Donc ou déshonorer ou honorer tout, ou accepter ensemble avec tout bêtise ayo ou protéger tout, yo et bien ça qui pral passer en dedans famille ou tout des tout yo a mouri des yo a c'est yon. ou a mourir tout leur nouvelle là ça fait deux et pas gen yon moun nan génération qui a des cheveux blancs c'est bien aimé, ou capable l'importance qui a dans la Bible, son bénédiction. Et un moment, elle a 80 ans de Et puis, vous dans le pays d'Haïti, c'est le grand monde qui cheveux qui fait plus de Bon, on garde un game. <laughs> Gardez game, Et ça, c'est le Ti si moun yo se papillon, y'a volé pour y aller no dans Ti moun yo se papillon, y'a volé pour y aller dans le no ciel. Grand yo se goutcheni, y'a poulet pour y'aurait. pou ce qu'on a game. 73 l'année, premier ministre Ariel Henry, non le site na tous les présidents. <laughs> moun a chevé blanche. 82 l'année, Mirelet Maniga, le boules de sénat, elles le passé n'a encore. Et puis, je n'ai j'ai dit à papa ici, où c'est ouais, elle vient, conseil, elle vient faire du popo dans le jardin pour voir, elle, là. N'a des pis docteur rapport à Dr. Lassen, quatre l'année, ministre santé des maladies, à la tracade pour la vécaïté, on quitte conseil à la poule faire. Donc, voici c'est ça, bien-aimé. Si, messieurs, nous m'attrons de signer Nous m'attrons de signer dans la République. Mais nous tonnes et on joue quand même moun ka fait corruption ou pas payé ça journée aujourd'hui troisième à quatrième génération a payer ça quand même ou défendre la corruption et bien ou met tant la goma là qui braver quand même ou met tonnes sans temps sous tout korupter, nous fait formation toute cette journée contre la corruption. Tandis que qui est-ce qui a protégé la corruption? c'est nous. bien les États-Unis d'Amérique Félicitations les gars. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est le bon moment pour nous faire un coup de pied dans le car à Je encore une autre fois, monsieur vite l'homme, mieux frappé encore. Yo passé, yo vide des balles sous un bon chrétien vivant. En pile, un pile, moun mouri. Bon, en pile, en pile, moun blessés, et non seulement ça tout, il y a 5 personnes qui ont la vie. Yo. Koman sa deye, nous, on regarde comment ça a ensemble avec le reportage ici. là. Nous avons été informés que nous avons eu une fusillade qui a été faite dans la zone ici. Nous avons eu un peu de et 5 jeunes garçons que nous été informés qui sont victimes de balle. Jusqu'à présent, nous n'avons pas en mesure pour nous dire que nous avons mais, nous sommes capables de dire, nous remarquons qu'il y a des corps inertes au côté que, au coucher. Euh, au sol et euh, au couvrir avec drap blanc, on est capable de constater et c'est est constater la situation est dans la zone d'Elma. Le euh, premier élément d'information qui est venu nous, c'est que yo annonce annoncé donc, que yon avons une machine et tentée, qui passe, qui s'y met à touche sous plusieurs chauffeurs moto et qui nous dans la zone d'Elma. faut nous préciser que station, ça que nous campé là, justement, c'est une station euh, nous capable de dire, et, côté chauffeur moto, qu'on et qu et cinq jeunes et les garçons, et bien, bien se pour le moment, et samedi 11 février 2023, c'est comme ça et nous sommes capables de constater. Sauf que nous sommes capables de dire que c'est pas le premier acte qui commet dans la zone, et il y a pas mal de actes qui commet dans la zone, ça, côté que monsieur ou bien mon nom machine vite passé ciné cartouches sous sou, citoyen paisibles qui dans la zone nous informer que diverses personnes sa yo c'est chauffeur moto et eh bien qui était eh, voilà t'assurer transport dans zone si, là et eh bien monsieur sa, yo, même yo même jusqu'à présent nous capable dire et recevoir plusieurs cartouches selon information que nous joignent et nous pas mesure pour nous dire que nous sommes mais nous de dire et justement, c'est une situation qui est lamentable, sauf que nous sommes capables de dire que nous oui, sommes couchés à terre. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est qu'on s'attayait. C'est qu'on s'attayait dans le donc à deux. Donc, il bon, y ils des balles sous le monde. Bon, malgré le chef-police lancé, opération Tonade, jusqu'à présent, rien pour qu'on fait Et n'a il y a dossier, ça a comme ça. Mais juste avant, on nous prend insolite nous pour jouer aujourd'hui. Frère, c'est ça bien aimé, m'tou pas ouais m'papre aller dans le mariage moun tibiron encore. Yo manke manje m'moué. Moué, aller dans le mariage moun tibiron, non chapeau ba pou nou, nou m'papfe sa. Depi depuis m'a marché dans mariage, m're si kwaze ensemble avec zo grand m'moué. Se batti bagay piti nou. M'sez oui pour ça, passer, <laughs> Qui te montre Bagay a fait mal. Mais. Moun goun l'espoir sur yo qui n'appetit piti dit tout. Gardez costume. Mais, mais sans mi, bon Dieu. Moun yogun manque manke manger. Moun yogun encore. Nan zon sa. va commencer camper sous dossier dans de manger. Moun Oui. mariage. ça va Moun là. manque oui, si messieurs, Moun gade la, yre le Monsieur Marie, il s'est cousu avec Samuel Madiste, parce que c'est Samuel Madiste qui a mis un peu de costume longue, ça. Oh Mais ce là, c'est ce docteur il est, son torche qui est là, son blouse, et tennis qui n'a pas été là, tout bien, est net. Marie non mais pas si Dame non un peu de silence, c'est trop bien si c'est votre ligue, parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si et puis, des vert et blanc. L'espoir. Bon, les ma potrandam, parce que c'est dans l'hôpital, et la a c'est la mariage. La chanté Chris Boulik m'a saisi complètement. Et puis, frères et sœurs bien aimé. Mais comment ça y est? Moi-même, tout parle nous, pas pralé dans le mariage, m'a dit encore, parce que yo manque manger manqué pas tourner Et si nous, attendons temps en m'a changé, c'est parce que je ne parle pas de ce qui est prêt. Je ne vais pas parler de mariage ça dans la zone. Encore, parce que je ne peux pas sacrifier. Si vous voulez, chapeau bas pour nous. Je ne pas mettre pied dans nous encore. C'est ton plaisir. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Oh, oh. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Hier soir, Bandi Vitelam, encore une autre fois, a dédoublé. Sautifo so, Jacques, passez des sons dans Dieg. Route frais, traversé publié, coup de balle fait mi law. ou. Ma prraple ou, plus passe deux semaines, chef police la France LB annonce yon opération tornade 1. E. Nan bas vite l'homme, jusqu'à présent, vite l'homme continue à e banda. Nan ça. chef police la, besoin plus ventilater pou bay tornade la, vent pe Eh bien, pour informé chef police là rencontré ensemble avec ambassadeur la france oh oui <laughs> fabrice maurice mm -mm. il y a 10 février à peu près ici dans le cadre coopération qui existait entre la police nationale ensemble avec la police france pendant la compte ça Renforcement capacité opérationnelle, la police, pour lutter contre abordé, bien sûr. Voici ça, so bien aimé, moi j'ai une question pour nous. Mais, semble que se le pays d'Haïti même qui compte ça. Il fait plus de photos ensemble avec l'ambassade. C'est toute la Saint-Journeau de l'ambassade dans la et ambassade dans palais, l'ambassade dans la police, l'ambassade dans l'académie. Mais je comprends rien. Ambassade dans pays d'Haïti, dans tout sortes. Je ne comprends rien à cause de ça. Et tandis que frères et bien aimé, ambassade nous yon qui dans l'autre pays, on dirait yon pas existe. même nous pas connaît. C'est triste. Parce que pas j'en m'wè yon ambassade nous, soit aux États-Unis, en pren, en République Dominicaine qui colle ensemble avec nous, m'pas j'en m'wè ambassade nous, en République Dominicaine, a fait photo ensemble avec chef police, coopération. Je ensemble avec mini justice. Je ensemble avec président, premier ministre, retenant. le joie. Gérer dossier pays Mais comment se fait-il dans le pays d'Haïti, ambassade dans toutes sortes de pays? Il y en a élections, il y en a sécurité, il y en a crise alimentaire. Il y a la justice, il y a la santé. Quand nous mettons en yon nou fini? La France, coopération, la police. Les salingues pour casser coulou, il y en a vraiment. Oh! Je vous fais fou là, je nous fais coquer comme ça, monsieur. Attends, je nous soumuns pour nous dire oh, accepte nous yo. Debatte, la mais à l'époque, Napoléon Bonaparte. Et puis aujourd'hui, la France, la sécurité du pays, coopération. Qui est qui bon? Comme si, lorsqu'on a raconté yo ça, la France même dit pas son Napoléon Bonaparte. C'est bien, mais crise vous êtes m'en confuse. Toute la sept journée ouais, garder nos chef police a fait faute. On dirait la sept photos, seulement ils ont vu Coopération, coopération, quoi. Ko... Attends, nous gêtons tout une ça yo. temps en temps, on embarrasse Alviny. Coopération, coopération, coopération. sécurité. Rrrr montez des sons. Gagneur pour ses pires toujours. Mais à la fin, bon problème, ça passe et nous. tant temps madame la lime dans la police tant en temps eh bien responsable ambassade américaine en dans la police tant en temps oué canada dans la mais à la fin bayo bayo poste pas c'est moi pas comprendre ça n'a pas réglé parce que, que Non pays Canada non pays les États-Unis on pas je moi ambassadeur nous a flaner comme ça on pas dans tout bureau l'état yo ba yo limite yo gérer dossier pays pas rentrer dans 6m 50 mais pas brossique nous ouver pied nous nous ouver derrière nous nous ouver bouche nous nous ouver oreilles nous prend nous prend nous mais ça ca passer comme ça Non peut pas haïtien franchement me confuse bagay yo compliqué Attends, le problème de te a passé là? beaucoup j'aime saisir pour ça? Et frère, c'est bien aimé. Le chef police la dit, Opération Tornade. Si nous montons sous Google, nous tapons, Tornade. Nous capons, qui ça sa savait le dit? Qui ça chef police tapé, et c'est nous comprendre, Qui ça l'envie fait? Eh bien, qui ça recherche, dit frères et sœurs bien-aimés Yon, so bien yon tornade, c'est yon tourbillon. Yon vent qui est extrêmement violent, qui prend naissance à base d'un coup de l'oreille. Les conditions, les conditions, si ça favorables, dans la base atmosphère. Donc on était capable de dire si c'est un coup ou les veillons mato ou frapper le son gauche, bing et pour gagner si était celle du feu qui fait. Et pas oublier les veillons coupent leur raie pas si blanc ou souvent ouais coupait clair avant, mais non c'est coupent leur raie la qui fait pas avant. Mais c'est tellement le loin qu'il faut ouais, éclair, avant on tendait, brille l'oreille là peu pas ici. Donc frères et sœurs bien aimés, si c'est que chef police l'a dit, librales fait opération tonade, et si que tonade l'a capable déclencher, libres naissance à partir d'un pile nuage et puis sortent d'ya il voulait le piquer descendre, choups sous la tête et côté vont ça passer ca écraser moulin machine tout ça le jouer sous route li li konn ke route tout les fann route là, jan ke w ap gade image frères et donc bien-aimés ça c'est une tornade là ou capable w jan van vini jan mas nuage la descend la fann route la et tout ça le joué nous sous route li, la on yon peut pas ici. Donc, c'est ça, chef police la dit nous, la fait. Opération Tornade. <laughs> Donc, plus pas cette deux semaines, opération sa lancé dans le pays d'Haïti. Mais jusqu'à présent, chef gang vite l'homme continue à taille banda. Donc, si c'est ça, ma gade à la, chef police la te envie fait, Vite oui, l'homme pas tap encore, ça c'est sûr, parce que y conseil, il y c'est ça bien aimé, on dirait chef police la pas qu'on jouait assez vente. Y a façon pour que li capables capable de vente l'homme pour qu'on a de la capable de Et jusqu'à présent, peu pas ici, c'est ventilateur chef là, à chercher rappelez ou où jour passé, Canada fait plusieurs jours dans le pays d'Haïti. Y a tap pousse vente, Nan base vite l'homme, pousser vent pousser vent, et eh bien malheureusement, ka poze vite l'homme parce qu'elle pas pa assez fort. Et eh bien, Kounia la, chef police la kroise ensemble avec ambassade Français en pays d'Haïti. Yon façon pour qu'elle capable de jouer plus vent. Pour pousser de vite l'homme et eh pour capable ti compère En tout cas, chef police. Cherche plus ventilateur et besoin nous capable aider ou même jouer un ventilateur pour mettre plus vent derrière vite l'homme parce que type ça y a trop problèmes dans le pays d'Haïti. ça bien aimé, gentil proverbe créole la dit Kabri gade jemet kaye avant l'entrée. Mm -mm. Gade image ça ensemble. Oui, chef police ça kap fait photo. Ha <laughs> <laughs> ha ha ha. Chef police là mi retourner yo gen photo yop fait vi retourner yop à ambassade mais franchement me confuse qui t'es m'expliquer on l'impression frère c'est bien aimé c'est tellement la police là gen mi tellement yo gen temps pour yo faire photo yop gen temps vraiment pour yo réfléchir sur sécurité pays déjà la police là date qui était 9 février a rencontré ensemble avec une délégation les états-unis des nations unies excusez-moi Tegye la dan, oh, Commissaire Nations Unies. En hein? droit moun, Monsieur Volve Turk. Et il gade la, Volker Turk. Il faut bien prononcer. Volker turk Voilà, peu pas T'es maman la vie, elle aime la lim. Hmm, maman. Mais maman la vie, maman la vie, la peu pas yisien. Cheve l'anti gris Et maman la vie, maman paysa il est malim, et maman la vie. Te commande commandant Yuen là qui te la tou, Papa Samba M. Borge, ensemble avec Conseil conseiller principal police bunia, Jem Vigil était là tout n'a rencontre la l'un Capable, ici. On beltab, document, belle table, documents, de l'eau, climatiseur. Non, pas sérieux, net dans la République. <mé> Et ben, bah, tu nous gros amis. Gros, non, tout y est son bagay comme ça. Eh bien, frère, c'est ça, bien aimé. Rencontre ça, te gué pour objectif. Créer une dynamique action échanger sous meilleure façon pour répondre ensemble avec des filles pays, en matière de droit monde, et puis faire face ensemble, ensemble avec violence ganglio. Oh my god. <laughs> dossier gang ça, depuis un bel bouton, c'est ça seulement qu'a parler dans pays d'Haïti. Oh oui, pas de problème. Pour assurer protection population, hein? Respect droit monde, respect droit international, droit monde t'en mis en discussion pendant réunion. Ou kapabouè peut-être ici, bel ti tab, na note, chef ap pale, nous parlons. Et puis, nous faites si photo et puis coopération. Et puis, gang monte pi red chaque jour. Chef police la wap au fond, li était accompagné ensemble avec divers rogradé la police ou capable pas comment Yoshita peut pas ici. Et chef là, te occasion pour faire une évaluation de situation sécurité pays. prends n'est pas n'importe qui. Pendant le présenter différents actions et police là, après entreprendre pour combattre banditisme. Oh my god, oh my godness. Si vous m'allez te présenter au tout, il manquait vent. Donc, frère, bien aimé, n'en rencontre ça tout vol Volket truck te profiter sallier et fort la police pour disposition yon apprend chaque jour pour capable craser foyer tout gang toujours selon recommissè doua moun li tande acte dans société civile la li tande politicien yo on va nous garder compa encore qui tande moun et non seulement ça tout li tande victime yo qui soti dans cité soleil you understand on dit sait soleil en anglais son bas son là les des victimes qui sorti dans cité soleil donc mon dit ça plus besoin dans moment c'est security ou mettons en place blanc pour bien expliquer security you understand avant quitter pays gouvernement mandel pour voyager sous situation précaire pays pour renforcer toute salle capable dans contexte pour capable de réformes la police et non seulement ça tout réformer la justice là et bien c'est messieurs ça qui a faire réforme dans toute bracte pour nous peuple gardez le bien gardez tête bien monsieur car qui a vienne faire réforme et sa gouvernement mandé pour finir le commissaire a dit en tant que responsable de droit monde le les très très important pour haïti étaient dans agenda international parce que y a une crise tout côtés dans le monde et l'international souvent oubliait ce pays qui est le haïti ont toujours oublié dans l'islam donc Objectif commissaire, c'est pour aider Haïti, retenir agenda international, est-ce que tu comprends? Soutenir pays à, à travers bureaux y ont gagné sous place. L'impôt renforce sa présence. Lui nous volvina un monde que... La corruption, le pays, nous te saluons. Donc, faut venir plus, moun pour renforcer équipe-lui. Souterrez, pays. pas Ça me connu, pas venir zéro, mon garçon. Les préallemands, ensemble, avec, baye de fond, yo, pour y baille plus, là, chante toujours, peu pas si, <laughs> Pour aider communauté, yo, si tout société civile, Est-ce qu'on comprend, ça qu'a parle là? Institution étatique, yo, pour lutter contre violence sexuelle. Sexuality. Hmm. Réformer la police, système justice là, l'État, l'État, institutions étatique, et, besoin pour y faire face ensemble avec des filles. Yo. Donc, doit Moon jouer un rôle central, ne s'en sape pas ici. Mais qui t'a dit où yon ont Allez. Attends, c'est un étranger pour parler de réforme dans le PNH, réforme dans l'institution étatique, réforme dans la justice. Pour ça nous vaut? Ça nous est-il tête nous? Ça nous est-il tête nous? Nous mes chaque haïtien répondre à Qui ça nous est-il tête nous, mes amis? Pour son étranger qui a renforcer nous dans le pays d'Haïti, parce que nous besoin de plus d'argent, les avons de fonds, send money, please ou là pour dépenser l'argent parce que la société civile la dit si bagaille nan Pour capable faire réforme dans les institutions Pour lutter contre la violence sexuelle. Je pa pas eu dirigeants temps de diriger les paroles de bouche, non, papa. À <laughs> part de Jovenel Moïse. Il t'a dit faut même pas jamais t'as monsieur le Sayo, ça yo ensemble avec Paul Sayo. toujours vini d'où vu la situation du pays les maigres moyens discours français, c'est et sont toujours dans la naboucho même pas jamais t'as des audis il a fait réforme dans la police il a fait réforme dans la justice bon dernièrement là il a révoqué diverses gens yo et mes cousins là comme monsieur ça les peuples ici allez on va chercher monsieur monsieur Abou Défenseur, l'édit causé, attendez. Je vais chercher pour nous, je vais jouer à message cap monté, je vais pas vous faire de la Je chercher à nou, pour nous, c'est extrêmement important. monsieur c'est protéger les citoyens. La mission est défendre les juges corrompus. Les juges sont révoqués dans le système. Comment vous révoqué? Ça Savine fait que gon manque. Et bien il mandé ensemble avec CSPJ pour repêcher ou mettre dans le système. Di yo vini calé, yo prier pour yo di yo pas pêcher encore pas faire corruption. <rire> de, intéressé, est étrange, vous pas ça yo intéresser ben nous mais c'est toujours étranger, on cap dit, bon nous petit corps pour réforme fait à gauche pour réforme fait à droite. Bon, ça te la gue pays dans nous? Je vais me poser chagrin haïtien question ça. Qui est-ce qui te gagné Pays d'amène. Mesdames, et messieurs, l'homme du la, kap fè fè tout l'a compliqué. Son pays pays compliqué. Son pays est pays volé. L'idée contre corruption. monde qui a fait formation pour défendre la monde toute la séjournée qui a demandé aide contre l'insécurité, sécurité non-financé gangre. Et bien il fait le bien sèche. À la côte gardez visciement ici. Pas de la difficile. Nous gagnons celle de vis qui s'est n'a pas de maille. Aïti, pas de camion, nous mal pour trop chaye. La ria dit, nous nagez pour nous sortir. C'est ça que fait depuis ou pas, mais nous y'aurait le marozo. L'autre a toujours fait pour lui dire, c'est mon capital. L'histoire est très original. C'est te même qui si pas qui ya, politiciens se trop, qui te vole. chaque demi comme vous pimper, qui te à la tête d'un des Chant de billets Est-ce toi où mais qui tes À la côté d'un déficit Ouais toi comme nous savons d'ailleurs pas emmerdé, pas emmerdé au s'il vous plaît. Et s'il emmerdé, ah il a fait plus temps sous pouvoir toujours. Sous quoi Mathieu t'as des déclarations ça? C'est février 2024, c'est le samedi de la pouvoir. Pas emmerdé, pas emmer, pas emmerdé. Le pouvoir même des PM les la fait plus temps. Y dans un monde là y'a fait quoi ensemble avec Pas en merdelle Sinon, merdelle la peut toujours plus Oui Je Chaque fois, boule, quand à pour vous pouvoir Oui Là, chaque caoutchouc boule, c'est pouvoir arrière là où monte. Aïe, aïe, aïe. Non. Aïe, si ensemble avec ça, je vais cherché à tout le monde. le caoutchouc, tant que la fille caoutchouc a, a, a monté, c'est tant pouvoir PM la a augmenté. Ou bien, doit a augmenté pouvoir PM. C'est février 2024, c'est le SAP qui a quitté pouvoir. Pas un Pa Pas pa pa <laughs> un <laughs> <laughs> <laughs> Regardez, les trois petits grands mouns là-haut, pas un mède. Pas dérangé. ou, pas bouler tchou. Tant qu'on boule ka ou tchou, c'est tant qu'il a fait plus. temps <laughs> très mais frère c'est so bien aimé. En parlant de 7 février 2024, est-ce qu'on rappelle ou liste de nos présidents en 2015? Ma pose tête une question. Qui a soit président en cas ça? Qu'est-ce que président 7 février 2024? Oh, là, on va regarder G8. Ah, c'est G8. Hein? <rire> ah, c'est G8, papa, ici, nos dirigeants. Aïe, aïe, aïe. On va l'eau. Vous avez fait un beau gélage pour me voter? Eh, nos dirigeants. G8. La nation n'a pas de a la pays n'a pas de c'est le pays d'Haïti. Regarde nos dirigeants, papa, ici. faut nous garder yo, fon ou pas peur, garder, messieurs. L'on garde, j'ai 8, la papa, ici. On a tiré Eric Jean-Baptiste malheureusement nèg yo manger. Gay li de piti de saline non. Bon un passe ou le sorti pour faire manifestation konta riel, li pa faire recette, c'est celle lui-même qui n'a la rire ensemble avec drapeau la Russie à nan men. Regardez-vous. Donc, m'a checker ça ta les pou. Et m'fcasé ça bien aimé. Là ou prend compte Henri Seya, Non, après Jude Célestin qui en va. Jude Célestin candidat à la présidence. Non, pas de chance comme ça. Sénégio toujours à li. Est-ce qu'on a le président 7 février 2024? Sénégio toujours à flosch. Jusqu'à ce qu'elle choisit de faire un pays. <laughs> ha ha Dernièrement, l'ambert en avec prévalu au floche pou matel. Non, floche, monsieur, flosh monsieur, de temps en temps, monsieur, vina avec un compagnie poupou, la boite poupou nan pey d'Haïti le fille. L'ambert Henri Seyan, bon, si qu'on peut sa déjà moui nan film na, parce nan que nan jou passé au Canada, les États-Unis, sanctionnel, pou relation, l'ambert en somme avec gang nan pays d'Haïti. Et on pas oublier se ti qu'on peut sa. Il devait mater ensemble avec Juju Roger Noel icius parce Mario Bovois écrit mandat fait mandat contre président Jovenel Moïse et c'est mandat ça qui pral touiller président 7 juillet 2021 en est dans la caisse. Là prend Mario Anderson. Ces nèg m'a caché dit ou c'est sacrété pour fourer tête li dans presse pour faire deux scandale le pays. ici. Et nèg qui toujours à gérer by fashion ni peut pas ici. Est-ce qu'on a président pays d'Haïti C'est ce qui est spécifique pour le bail de toutes nos âmes sur Twitter Pour le dire, mais à quelle distance les âmes ont-elles tiré si tous les bandits prêts à la police Mais je ne veux pas qu'on ait le chita ensemble avec chef police qui l'a pour collaborer ensemble avec lui pour mettre sécurité. Est-ce qu'on a président pays d'Haïti Quel te message dans les commentaires Pour moi, c'est extrêmement important. ma ne chance pas que les et l'on promet Samuel Madiste, formate contre la corruption et kap défendre la <laughs> Mais c'est sa veste. Li. Skop non pantalon ka, ka les 5 douzen chadek tellement filet. <laughs> Est-ce qu'on ou capable président pays d'Haïti dans l'année 2024? Pe haïtien Ancien candidat à la présidence. Et l'on descend bi ba. Ou pras sauveur Pierre Etienne, fle saison, aïe, nous pas j'entendelle. C'est l'élection pral Tandel. Est-ce qu'on welka président pays d'Aïti? Eh, ça pas fini là, non? L'opre Steven Benoît, <laughs> yon a qui pas comme même installé qui est en quest Stephen que Steven Benoît va le mettre dans un tête pays après trois carottes qui boulet non regarde même Benoît démissionné dans même hmm on s'est créé qu'a fait à 40 monde dans Montana Stephen Benoît pas qu'a qu'encore bah il a fait le mal il pétait côté il démissionné est-ce qu'on qu'a prendre Steven Benoît pour la guerre pays dans même Haïti en travail ou pas ici et de me comprendre, dis-moi ce qui s'est Et cause, a pas fini là. Bon, je tout mettre eh, l'image image ça. Bon. Oh. Candidat à la présidence. Ah, d'eux. Aïe! Madame Bozil. Bozil. <laughs> <laughs> oh, bon bonjour. on vais mettre l'eau. ici. De... réponds moi une question ça. Comment pensez-vous d'Aïti avec Bozil, président. En On tiré Jovenel Moïse ensemble avec Eric baptiste Et vous Pala. Comment pensez-vous? Quelle image-là habillée? Vimki pour que vous n'avez pas même. Elle a dit, t'es elle a à photo, elle a numéro photo, elle a fait vous droit, oui, oui. comment vous pensez à ici, ensemble avec la présidente, présidente Edmond suplice Bozil? Chaque jour, madame, vous avez fait le grand. Je ne sais pas comment vous pensez à Haïti, ici, ensemble avec le leader de la petite Dessaline. La bonne question, on peut pas ici. Faut nous dire. Comment, comment pensez-vous à Haïti ensemble avec, avec Samuel M. Samuel Mandistan Un pays a gagné chance, papa Comment, comment pensez-vous à Haïti ensemble avec M. m. Sauveur Il, Il va sauver le pays, pays. Répond. Réponds-moi Comment, comment, comment pensez-vous à Haïti avec M. Sauveur M. Sauveur, nous avons qu dit qu'il est 59 ans. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. 69, 69, ouais, 69. 69. Ce 49 là, c'est... Maintenant, c'est juste un ouais, ah, candidat à la présidence. Président, le président le aussi. Magnifique. il Haïti, Haïti, on, on s'en va avec Jou de 100 <laughs> <laughs> bah, bon, bah, Ma Il numéro 120. Mais qui s'en semble-là? Haïti, il y numéro 39 là. Président. André Michel. Ouh! Changé, oui. Quand Comment penser à ici? Nous sommes avec numéro 73, 30, 73 30. là. Ma conne, messieurs, ça. Haïti, ici, nous sommes avec numéro 68. Ça, c'est 68. Et Benoît. Benoît. Renoir, je crois. Clarence Renoir, oui. Bon, l'élise oui, On jean henri Lise monsieur. Il semblait, rire, monsieur. L'élise a rire, monsieur. L'élise a rire, monsieur. L'élise a rire, monsieur. L'élise a rire, monsieur. L'élise a rire, avec madame Narcisse. Président d'Aïti. Bon, bon, si l'imier peut pas ici. Gardez candidat. Gardez candidat. Nous y a passé fort. Faut qu'elle est faite dans le pays. Elle candidat 2015. De Excuse. Comment, Comment est le pays d'Aïti ensemble avec numéro 47? Là, ne monsieur ça. Comment est le Haïti ensemble avec numéro 11? Monsieur ça qui te dit, c'est le ciel. Côte papa, papa bon Dieu. La dit bon, bon Dieu comme ça. La mission, mission de bali. Pour sauver ce, ce pays, malheureusement, il va la mission. Et, et numéro 97, pas qu'on nous messieurs. Numéro 24, et dans messieurs seulement moi, dans la photo, qui m'a dans sa bon Dieu, papa, pas qu'on le même 58, et bab messieurs seulement moi, 71, pas qu'on messieurs, on 34 la même y boule tout noir. 81, m'a compris. Oh, Mathias Pierre. Président d'Aïti. et hé! Bravo! Nous 138, Mario bah, Dressol. 88, m'a compris. M'a compris si c'est 700 combien. M'a compris le numéro de Samien. Président d'Aïti. Ok, là, Abdesan Doujou, 29, 29, 29, président d'Haïti. 25, président. President Steven Benoît, je ne vais pas me mettre sur le côté. Et puis, il y a 107 Loukodezi. Président pays d'Haïti. Rappelez-vous, Loukodezi qui a nan l'élection, c'est parce qu'elle était un homme d'affaires qui te dit que tu n'as la de à Docteur Fresnel Rosier, merci beaucoup. Vous <rires> <coughs> équipe d'on d'affaires qui n'a pas parlé de l'argent. Malheureusement, on d'affaires n'a pas parlé de l'argent et puis a perdu l'élection. Il est pas fou. Il est sous compte de cadre. C'est lui qui te dit, il pas prêt. Donc, en ce sens, et bien-aimé. Qui est-ce que nous là qui est président le pays d'Haïti. Chris Boulik, mon Ah, il a Non. Chris Boulet mon frère bien aimé. Mbaoué. il un président jean jovenel Moïse, qui est oui. le plat, plat, le plat, le plat, messieurs. Lambert, il de président. je vais divers encore. Ça c'est l'IS 2015 là, sûrement la nouvelle équipe qui va gagner en frère et ce bien aimé a bien nouveau visage. Comme étant donné Nous gagnons ancien premier ministre, la mort qui te dit le pays qu'à tes possibilités, Guy Martin, bon jusqu'à présent Joseph Marconcela Brugler, s'il voit le candidat tout, mais frère et ce bien aimé les marque à des listes là là. Je ne sais pas président pays d'Haïti. Je ne sais pas comment je échappe Donc là, la komplike la compliquée. Bon, quittez dossier sièges politiques pour entrer dans Haïti, pays spécial. C'est ce que j'aime bien, je à dans l'église. Oh, dans l'église. Dans l'église. Je ne sais passe l'église. là qui dem pas pou. Rive à à l'église là, gagne un monsieur qui sait maestro. Il va aller chanter et m'a posé tête de question, Ça qui passé frère est-ce que c'est un Adil Teldé qui te, fait les pas qui chanter musique là. Bon ben mais tout garder ensemble. Oui il faut garder avec. Depuis les Ariel, Adventistes, Non, depuis les Ariel. Premier ministre, Adventiste tombé dans tes pays. On dirait l'église ben perdit puissance. Impossible. Hey! Les Adventis. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. <rire> nous avons un salut Nous, -nous avons un Mais, frère, pas nous avons fait là. mais qu'est-ce qui se passe là-haut Si c'est la corruption, dit-nous dans la corruption. Si c'est le gouvernement Ariel là, dit-nous dans gouvernement Ariel là. Ariel du 7e jour. Frère, le gros responsable de l'église. Je ne sais pas c'est nous l'église a ça passe. Mais qu'est-ce que ça avait dit Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables contre lui révolté. Pour porter nos forfaits, alléluia, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face. De sauveur glorieux Il est notre avocat, alléluia Pour les siens il combat Toujours victorieux, toujours victorieux pour diriger la voix de tous ces rachetés, dans le cœur, il envoie ses célestes éclatés, son esprit nous conduit. Sa grâce nous estuie, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt, vêtu de gloire, du ciel il reviendra. Consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verre. Il est le verre. Ah, ah, ah. Là, il ne pas qu'on chante, il ne pas qu'on a l'église, mm -mm. amen, ah, ah. mal de tout côté, mal de tout côté papa ici. Si m'ri ven dans l'église catholique, je peux chanter. Mouen, pape, j'en mouri, m'ap rete bien vivant. Konon pili chanter. Si m'allè ma dans l'église protestant, m'ap ka chante. Roti m'ize ki dit. Gen de lèv, m'ouen rete. M'ouen senti, m'ouen nan yon de zèv. crié, kriye, relé. rele. Basou j'ai restan. Soufle sou m'ouen Seigneur. Bye la police pour Jésus. Nan sa yo ye yeah, yo senti pas capable mando éré yo. Tonad la jupe pour yo. Kon frè yo a tomber, délivré yo, l'ennemi yo va wè yo. Yo va di que bon Dieu, alléluia. Mais <laughs> mon frère, l'a commencé à chanter comme ça. Moi ma l'église pour me bénir nan, mais kounya ou la gagne tri potay Mais ça qui est-ce qu'on a corruption Pourquoi tu ne peux pas chanter le sabbat matin Ce n'est pas logique mon frère. Il faut prier d'abord. Mesdames, hmm. mademoiselles messieurs, bienvenue dans le week-end. Et depuis le week-end, nous avons nous faire plaisir. Nous pas trop loin de vivre. Eh bien, dans l'idée ça, vous n'avez pas de paix depuis trois mois qu'à cause avec nous. On m'a dit c'est depuis fin octobre à cause avec. Monsieur à cause avec mes frères et sœurs. Excusez-moi. Les dessi de faire une surprise pour la Saint-Valentin. Les madame pour me sortir ensemble avec n'importe de. Paix. Et depuis, de les la ont fait une femme surprise, ils papa pas ici. de messages, des ont avant. Ils ont les messages, fait l'autre. Ils ont fait un voyage. Ils ont un un ont fait un Surprise. Bon bon, bon. Que, mais, pas bon. ah, pas je levé. N'est pas. lever. n'est pas de pèque faction. pas de pas citer Parce que c'est un fanatique. Mais. Gardez bien ma pour vous. Mais mais ça duf. moi me bœuf. me bœuf. je pas ça. Parce que je ne peux pas les faire ça. Ça que je mais, Mais le poton bœuf, on ti si bœuf pour moi. On chène si toi bœuf, papa ici. Avec des graines bœuf là, là. Si flon mette si si sous bœuf là. M'paye les négla pour t'être gelgo. <laughs> pour ma Je me débarquer. Je vais me ma Je vais me débarquer. Je vais me débarquer. Je vais débarquer. Je vais me débarquer. Je vais me débarquer. Je vais me débarquer. Je vais me débarquer. avec Je si m'a ne peux pas si les pauliers, je ne peux pas pour entrer dans la, en la caille. Mais, ne ,hein? pas Je pour Je ne pas m'a oui. pas je ne sais pas si elle a mal Mais pas fait pas mal Je Elle fait mal à je mal je nous. Elle pas fait mal à ici, mal à nous. Elle pas fait mal suis mal chaque à la pièce, ici. Même pas capable. Mon conseil papa ici Et ça, fini. je fait une surprise. Mais encore. Je ensemble avec poule. Mette si poule la ou là. poule ne ici. pas des bien. Li mette c'est Jean de poule peu ici. Ouh! Regardez poule Les amis, je ne suis pas capable. de ça pour me faire. Je ne Et ça beaucoup fini finir. Je ne suis si <muchin'> <le boulons muchin'> Je vais jouer mes ici. Je liens avec mes parents. Mes net. ne pas ça fait. Je vais prendre des Je vais des Je vais Je vais Je vais Je vais Lino besoin de conseil. parce que besoin conseil. Parce que pour me faire Bonsoir chérie. Focus sur moi. Focus moi. So pas <Knoxasion> Graisse, masque, masque les cravats à peu près. Je ne peux pas, je ne peux pas. Bonsoir, chéri. Hahaha. Oui, bonsoir, mes Bonsoir, chéri. Tendez, mes amis, ne pas focus sur les gens où ils ont écrit, comme un vatu. Je pense souvent à trois. trois mal écrit. Des Des écrits, Et si vous écrivez T-O-I-E, il m'a écrit toi. <rire> <rire> J'arrive presque, presque pas à dormir. Je, Je t'aime. Wow. Tu vois, vois ça? Je suis content de, de t'avoir comme femme. Yo, ne tu es ma mère. Yo, yo, Yo, Yo, Tu Yo, Yo, Yo, ici. Et moi, oui. Oh mon god. Qu'est-ce que tu attends, chérie? Venez vivre avec moi. Avec, avec moi. Il faut bien lire. Viens dans mes bras. Qui bras bon Dieu? Enfin Sophie Ta c'est dans Le qui s'en tape là Oh mon dieu papa Ta place c'est dans mon palais Mieux si mettre mon N'aigle Louis. l'élui papa ici dans, dans mon palais celui oh c'est euh, celui par là oui ici c'est lui mais c'est pas ça, ça. c'est celui, celui, celui qui t'a celui qui t'aime tant ah, ah, ok, okay. <rire> casse bonbon, bonbon. Je sais. Bon mon conseil. Bon mon conseil. Bon mon conseil. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, Dis-moi ça pour bon, me faire. Dis-moi dis ça pour bon, me faire. Et, et depuis, depuis le que est est les gars voyez à les bons poules, les écrits, les morts, mais comment m'y est-ce Et consamie seulement dans de l'appel? Depi l'emrat m'y a de Mais fait travail, tout la cette journée, au de l'appel, m'a dans les oreilles. je m'a de l'appel, je m'a de je Mais Même moi, je suis là, pas Bon conseil. conseil, je ne pas. la vie là, là. Je Je suis là. Je non, non, bon conseil! Bon conseil! Non, non, non, non, non, non, non, non, non, pour nous non, non, pour je non, non, non, capable, non, je non, non, pas capable non, non, Pour 731 6742 67, Bon mon conseil. la pas ici bon mon conseil. Dim sa poum fe. Mba kouprenan yé, mba ça sa kap passe. Numéro asoué kan la. Kadel biye 305 731 6742. Ou kapabre le direct. Ou kapabre le sur whatsapp. Bon mon conseil, mes amis. Bon mon conseil, mba capable Ouh! L'essai. Bon mon conseil, papa, ici. Bon mon conseil. Bon mon conseil, bon mon conseil. ma rabat, ma pas crier. Je ne vais crier à soi. 305. Un moment, un moment. Oui. Un moment. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma belle. bonsoir, <coughs> comment y est, chérie, la patrie. Attends, j'ai bon mon va. conseil, bon mon conseil, baila ah, du ah, ouap, ouap, ouap, bon. Ah, watch you, watch Bon mon conseil, conseil. la du bon. Ah. la du ah. boum, bon, mon bon mon conseil. Où toi putais? Oh, ma bon conseil, mais. Je veut dire corriger vais pas faire je dire corriger vais je vais dire je vais c'est ouais, eh, corriger les lettres là. Mais pas dans mon messages de temps en temps. Ça, mes amis? C'est pas Est-ce ça Non, non, non, le mm -hmm. Non, non, moi, pas Mais pas gentil alors. <laughs> pas de <laughs> problème, pas de oh, problème. Pas de problème, moi pour un conseil la C'est Bye bye. Bye bye mes amis, papa, ici, à ma coupe. Souffre ma coupe, papa, ici, pas capable. Baga, elle a, a dit pour moi. Appelle-le à croiser. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir, Foucault. Monsieur jean comouille s'il vous plaît, bon conseil là, dis-moi ça, me bon fait. Mon conseil, pardon, c'était avant vous, démarrer, démarre bœuf Vous venez à démarre bœuf là. Dès que j'ai eu le rendez-vous. <laughs> <laughs> pot de flatoune, rendez hein? <laughs> bef, e bef, la tournée C'est ça, sans pot la tournée on va à la rendez-vous. Parce qu'on est mes beufs. Et ça quand je suis, j'ai nos beufs. Je ne sais pas qui est. Belle beuf. Mais ça me dit. Pot la tournée. Mmh, Avec qui conseille? Merci, merci. Après l'autre zami. Allô, bonsoir. Allo, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Comment il est très cher? Avec Jésus, très bien, Foucault, on vous pouvez de vous bénir. même, c'est la je m n, m n, Fouko, pa geletna, pas corriger parce que parfois, ce pas connaissance qui est important. Ce pas mon livre de vivre à Dans sens, qui a qui occupé, petit qui manger pour Pas corriger pas corriger, laisse la, que c est, c est la pour comprendre goût des pourris. Même la petit mange, je suis Et puis là vous pouvez manger qui pieds pour la, pour manger. Pas de problème. Merci beaucoup. Je ne m'ennuie d'imbrogne là. l'autre Allô bonsoir. Allô. Allô. Allô bonsoir, comment y est très cher. Très bien, bon coussin, la bonne conseil la bonne coussin, la batterie pris la patrie en danger. <coughs> <coughs> <coughs> bon est là, la patrie en danger. La patrie en danger. <coughs> la patrie <Okay>. en danger. Néglarez-moi, la non, son conseil pour bon, parce que je ne sais pas que je ne sais pas mais je ne sais pas pour je je ne sais pas je ne pas je je ne que je je ne sais pas je suis, je pas Allo, bonsoir. Foucault? Oui, comment vous êtes? Foucault? Foucault. Comment? Ah, mon okay. Dieu! Comment vous êtes, belle oh, madame? Fédéré, tout le monde a joué nous. Ah, je dis, je joue nous, son conseil, je me fais bon conseil. Je suis un bon conseil. Je suis un Je suis un bon Je suis un bon Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Nous saluons tous fanatiques de oh, New York. Ok, fanatiques de New York. Parce que je suis un peu Nous sommes bêtes. Bêtes. Ok. Parce que y a trop de gens qui besoin d'entrer et d'entrer. Moi j'ai peur je pas qu'il pas. Je suis content, Foucault. Je suis Ces petites fait bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est On All le time. All yes. Oui. show. all day <laughs> yes Oui, tout le temps. Oui, tout contact with Pas de problème. Ok. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Yeah, am glad I see you to talk to you. Si, moi, mon pile, pas de problème. Merci pour Moi, même, moi, mon pile, Foucault. Vous êtes bien pis, c'est moi. Depuis tout le temps, combien nous, même, ni l'autre, là, à bientôt. Bientôt, bon. On a réglé le pays. Réglé le pays, maman. Réglé. D'accord, ça fait plaisir. Merci, merci, belle madame. On a réglé de temps en temps. D'accord, pas de problème. Ok? D'accord, pas de problème. Merci, vous même tout. D'accord. Oui, bye bye. Moi, je Après, on l'autre dit amis. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Bonsoir, belle papi. Comment ou qui conseille à la petite fille Pourquoi? Oui. Mais Oui? si sous un seulement, vous parlez, vous pas de bon, hein, <rire> problème, <'y est> <laughs> enfin, euh, bon. merci, merci pour participation, famille. <mail> oui, pas de peine, pas de <rire> <rire> <inaudible> Comment vous êtes-vous Ma femme, grâce à Dieu. Monsieur Grégory, bon mon conseil. Bon mon conseil. Bon bonsoir. Bon conseil. téléphone, téléphone, le conseil. Bon conseil. conseil. Bon Bon conseil. Bon conseil. Bon conseil. Bon conseil. Bon <ợpris> pourquoi je mon passion. Oui, pourquoi vous êtes en Ni, ni", ni <blows> <medications> madame, ni l'autre Tout le monde est en vitesse de... Pas fatigué. Bon, bon, bon, le Très bien, grâce à Dieu. Chaque soir, oui, ma p'tit, là, parce que, par parle par lui, <coughs> tellement fait, bien, bien, bah, parce passe qui ça, Foucault? Ça fait plaisir. <coughs> ma chérie, qui t'aime, pose une question. Oh oui. <coughs> ou se, la peine aux femmes c'est pour toutes femmes. Bah vrai Où sont femmes? On cap pas comme vos pieds gros Parisien. Et mes pieds nègre là pour pour est bœuf là? mon conseil, ça pour me faire. bœuf les à cause pieds nègre là, gros bien pour nègre là, malgré pied gros. Mes <racres> fanatiques. Ah. Nous pas mon conseil, mais on constate. Oui, Foucault. Elle Ah. Ah. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir, Foucault. Comment vous, belle maman, comment la vie a bon la kai passe pas maman, pas bon mèm, nan réflexion, ça kpasse par la veine. T'as dem nan téléphone. Allez, Allo, bonsoir. Allo? Allo, bonsoir. Allo? Allo, bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô. Allô. Oui bonsoir. Bonsoir comment y est très cher. Très bien très bien. Où est la moitié de la Ok. On peut de la petit bœuf. Mm -hmm. Ni bon poule, de sa chère Ça so cette copie, ouais, c'est pas poule. Ah, son coq, ou qu'on est depuis le coup de licence poule. Ah ah ah ah ah ah ah là, pas que, pas que tout quest pas moi, <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> <cười> Ah. Allo, bonsoir. Ah, Allo, bonsoir. Comment y est? Comment y est? Comment la vie a est? Très bien, Foucault, je me suis Oh, je me suis dit que je me je me me suis que je la suis la. me <coughs> <coughs> Comprenez-nous prenez Oui, nest pas nest pas des pas long, pour, de, ouais, Non, <laughs> <inaudible> <l 'étoine. inaudible> Mais pas de problème, maman. Entendez, oui merci sans merci Mais sans Oui Bonne regardez pour être. Vous êtes bel Merci, famille. Nous l'autre monde. Alors, bonsoir. Bonsoir, Foucault, Comment Eh, euh, bel garçon, comment Moi, bien. Moi, bien, gars, Comment la Alors, vie Bon, qu'est-ce que ça dit nous là Non là, non, non, alors ça qui est important et où non, est la vie non, non, non, non, non, non, ça non, ça, non, non, non, non, pour y prendre son bien bien non, bien, bien Pas prends bête et puis quittez coq la non non non non non non tout. Important. Prends tout. <rire> on va catholique on va conique fuko mwen mou anpil oui fuko ak ala duna même rezio rézio, petit rézio, n'a prier sou ça rézio. n'a chicken. chité la corruption a sorti <laughs> n'a pren na premier flam n'a <laughs> même n'a ti si la corruption ayé e. <laughs> <laughs> <laughs> ou tande gentil si moun yo kontan ça fait Je plaisir. Ça fait longtemps papa là faut qu'on Oh! <laughs> Salut bébé à vous OK OK OK. Nous posez dans Canada, nous posez. D'accord, nous saluons toute fanatique Canada. Pas Nous même tout. nous nous contentons de vous Nous aimer on a prié fort pour vous, on a prié pour vous chérie. Merci beaucoup. Fait un bel travail. Merci, Merci bébé. Merci beaucoup. Après on a nos amis. Allô bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Tadem, téléphone, s'il vous plaît. Oui, maman, maman, téléphone, le Oui, femme capable de dire que, au compte de maman, toutes les mm -hmm. garçons y où est ma Pas capable d'eau. Prend soin des bêtes. Fait le grandir. Manger des bêtes. Parlementer. Quand des bêtes. pas corriger les. Pour aller prendre soin des bêtes. Fait le grandir. Font gros. Fait avec des plats. Fait toute monde vient de manger des plats. Mm -hmm avez il dit la invité fanatique qui manger bœuf là avec Oui. Eh, hey! hey, eh garçon. Invité yeah. <laughs> fanatique que manger bœuf là avec moi. Allô <coughs> Allô Evite fanatique que vienne manger. Vinmojibè... donnez un conseil fanatique. <coughs> ben dit malheureusement. Allô, bonsoir. Comment y est? Oui, Tadèmne no le téléphone, no, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Comment il est très cher?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 Non, non, non, non, de vous pas aimer le style, ok? Pas manger, mm -hmm. pas manger, ça pas bon. Pas de problème, maintenant, là, bon, oui, moi, je suis tout moyen, moi en santé. Non, non, non, non, non, non, bafla pas bon, Fléau. Ou pas un problème, nous, merci so pour le conseil. Humbert, ah, ok, bonne soirée, bonne journée, à nous Merci, ou même tout très chère. Allô? Allez Foucault, comment y est? Moi bien chérie... comment la vie aille? Ah ben non, ben mm. e la petit moi. dis mon bagage nous sous dossier de la maman et nous pigre nous pouvons baï petite nous Eh bien chéri, c'est un cadeau tout tout. Regardez. Grand petit bœuf. Un petit passez maintenant cette lit, et puis bien bien et puis là en bas parce que c'est ça ma Merci maman pas de problème. Okay, c'est ça ma pas de danger encore c'est ça ma Avec je n'ai pas de bœuf pour moi, je vais essayer Merci merci pas de problème. Merci maman, merci pour conseil. Oui. D'accord. Femmi, où? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment oui. y est, famille? bien. Oui. Nous, enfants, sommes dit, même, nous cause ça, ce, moins Bon. est-ce que Merci, bèf, là, c'est bon. 음, bon bœuf, on bon bœuf, la flagué, gros, bien flagué, bien flagué, bien campé, belle teteau, mais, Est-ce que est-ce que quand la chante, bon quand la chante. Oh, quand mon quand la chante, la Mais le son, la bon Avec quoi, Et même si pierre gros résine, ma femme plie elle met dans le bol. fait une bonnette, Pas de problème, pile famille. Ok, ok, Foucault. Mes amis, oui. d'après des conseils, ma Jouer un conseil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vous est, famille? Nous très bien, oui. Dis-moi, monsieur Beffla, en tant que garçon, qui conseille ou ta bonne? Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah bon si la La Ah le dit dit dit a dit dit dit dit que Merci pour vous Merci que la garçon. Merci en vous. Allo, bonsoir. Allo? Allo, bonsoir. Allo? Allo, bonsoir. Foucault, comment est-ce que vous avez? Comment Ok, moi à côté de la web, je me suis gardé où je me pas me je me en pile. vous pour Besla, ou non? Pied oui. Pied oui. Et bien, c'est vous avez dit ma vous avez vous avez dit que vous dit que et conseil ça me Ça veut dire ça sa chène noire, notre tête. notre tête, ni coque <kokla>, ni là. <coughs> <coughs> pour tout Merci, famille. Okay, Merci. Eh bien, ok, chérie, c'est conseil ça me Merci, bien aimé. Bade la dit même. Il y là. Les un Bien le gauche, mon sac fourri. Ouh! Depuis l'aimerait si prendre la peine. Eh bien, frère, c'est ça bien-aimé. Non, voilà. Sincèrement, vous avez un gauche pour tout bon. On pas c'est zobef flamboyant, mbran zobef flamboyant haïtien, brésilien. Donc, mon grand tout conseil, m'lote yo là, m'a la prière sou yo et demain soir si Dieu le veut, m'a ba nous résultat. Ma ba nous résultat sondage là pour me connait qui ça me décide fait dans cas ça. Faut me connait ça pour me faire. Mren men baf. Kokla belle. Pied négla. Il choix. Et musique, il l'a Ou qui sort ou pas qu'on sa oubra le jouer? a qui Qui sa Et ce a un bon je ne sais pas. Mais il y a un proverbe créole qui dit, batons nos mains, savelles ou barricotes. En tout cas, je pas ici, je ne peux pas me promettre tout. Donc, fanatique, ceux qui ne peuvent pas me donner des conseils, demain si Dieu veut me donner des conseils, c'est pour un pile fanatique qui me donne des conseils, je vais réfléchir sur les et demain soir, je vais venir ensemble avec Répouss. Je vous remercie parce qu'on a suivi avec attention. Merci pour conseil. Dans ma chaîne de mariage, je me dire que c'est un mariage pour des personnes de pe rencontrer des néglats. Et puis, les néglats sont à bœuf. Ils m'ont invité à sortir. Je ne sais qui ça sa Donc, demain, si Dieu veut, je besoin conseil pour me connaître ce qui doit sortir. Nous je ou ne bra pas mon Dieu. faut Parce que je connais bon Dieu qui la vie, qui qui baille la joie. Qui baille l'intelligence. Qui baille bœuf. Qui baille le papa Qui baille l'argent. Qui baille le chocolat. Ma quitte Mais on m'a été connecté. rendez vous qu'à, demain si Dieu veut. 7 heures. Pour yon autre live spéciale. Oui, il faut nous parler de politique. Oui, il faut travailler travail pour pays. Oui, on fait pétition. Mais l'important tout pour nous connaître comment nous prenons gérer la vie. Qui est-ce que nous supposons rentrer dans la vie, nous, c'est extrêmement important. Foucault ami pawa, abdiou, au revoir pour yon titan.